Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour le secret du jour. Oui, canal est un petit peu envahissant aujourd'hui. Comment s'affiner grâce au yoga La première chose dont il faut parler, pour être tout à fait honnête, c'est que le yoga n'est pas l'activité où vous allez le plus vous affiner. Ou plus précisément, le yoga va participer à votre affinement. Mais ce qui va faire la grosse différence, c'est ne pas oublier votre cardio. Pour ça, dans la description, je vous mets un lien vers ma vidéo vidéo qui parle du cardio comment le faire comment le faire de façon efficace donc à côté de votre séance de yoga vous devez avoir c'est bon pour votre cœur, c'est bon pour votre ligne c'est bon pour votre tour de contrôle vous devez avoir une activité cardio régulière fiez vous donc à ma vidéo la deuxième chose qu'il faut savoir c'est que dans votre séance de yoga ce qui brûle le plus de calories c'est les salutations au soleil donc, n'hésitez pas à abuser des salutations au soleil. Trouvez les variantes qui vous conviennent. Là aussi, je vous mets le lien dans la description vers ma vidéo sur de nombreuses variantes de salutations au soleil afin que vous trouviez votre niveau suivant vos articulations et votre condition physique. N'hésitez pas à en enchaîner beaucoup. Vous allez me dire, ça va être fatigant. Ben non, c'est comme la marche. Je peux marcher plus lentement. Le but attend de marcher plus longtemps. Pareil pour les salutations au soleil. Trouvez votre niveau et votre respiration afin d'en faire suffisamment. Combien Référez-vous à ma vidéo. Mais s'affiner, ça n'est pas lié que aux calories. Ça n'est pas lié que au gras. Il y a une partie du corps qui est très facile à affiner de plusieurs centimètres en quelques secondes. Vous allez dire ça y est Didi a pété un câble. Il est en train de passer dans la zone sombre du mensonge. Et pourtant, la chose qu'on oublie souvent c'est de rentrer son ventre. Vous allez me dire, euh, oui, mais on ne perd pas beaucoup de centimètres. On perd de nombreux centimètres en rentrant son ventre. Et vous allez me dire, oui, mais ça dure 3 secondes. Euh, oui, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de garder son ventre rentré plus de 3 secondes. En fait, si enfin on nous avait dit de nous tenir droit et de rentrer notre ventre, ce serait tout aussi naturel et on ne s'en rendrait plus compte et ce serait sans fatigue. Donc au début, c'est une petite contrainte, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais tenir son ventre rentré, c'est dans la yurveda, c'est-à-dire dans la médecine traditionnelle hindoue, une des choses quotidiennes, permanentes à faire toute la journée. Sauf bien sûr quand on est allongé pour se détendre ou dormir. C'est non seulement sain pour vos intestins, mais c'est bien pour notre silhouette. Rentre ton ventre, légèrement, mais en permanence. Ensuite, il y a les postures de gainage. Toutes les postures de gainage, comme la planche, la position des quatre bâtons, comme les positions du héros ou du guerrier, comme le bateau, le navire dont je vous mets le lien à nouveau dans la description, sont des positions que vous pouvez tenir longtemps, bien gainées, à nouveau le ventre bien rentré, bien grandi, les muscles du dos bien toniques. Et là aussi, vous renforcez vos muscles, vous brûlez beaucoup de calories, mais à condition de se mettre un petit peu à l'épreuve et d'essayer de les tenir à chaque fois une respiration de plus. La respiration, vous le savez, c'est un repère beaucoup mieux que la montre. En yoga, on ne va pas regarder la montre, mais vous vous dites, bah, cette semaine, je tiens euh, ma, mon navire, ma barque, pendant minimum une ou deux respirations, et peut-être la semaine prochaine, trois, et peut-être la semaine prochaine, quatre. Quand vous êtes à quatre, cinq respirations, ou plus, vous êtes déjà dans des normes très intéressantes où vous tonifiez vos muscles en profondeur. Et d'ailleurs ainsi, au moment du retour au calme, vous ressentirez encore plus de bien-être. Et à ce sujet, vous savez si ça n'est pas encore fait que vous êtes libre de télécharger mon guide « Le yoga, ma clé bien-être » où je vous dévoile mes secrets pour un yoga facile et heureux. Pour ça, mon lien est juste en dessous et je vous l'envoie par mail aussitôt avec plaisir. Alors faites partie des gens qui mettent leur bonheur en application. Et bien sûr, on ne peut pas parler de yoga sans parler d'alimentation. Et souvent d'ailleurs, les gens qui disent « Moi, grâce au yoga, j'ai perdu du poids, je me suis affiné », c'est parce que, sans s'en rendre compte, ils ont fait attention un peu plus à leur alimentation. Ça tient en trois choses l'alimentation. Manger moins gras, attention de ne pas rajouter trop de gras, et diminuer le gras dans nos recettes. Manger moins sucré, de la même façon, ne pas rajouter trop de sucre et diminuer les portions de sucre dans nos recettes. Et 3. Manger moins de calories. Attention, je n'ai pas dit manger moins. J'ai dit manger moins de calories. Si en guise de dessert, à la place d'une tarte aux pommes, je, je mange une pomme, ça va faire une énorme différence de calories. Donc diminuer ces calories, c'est penser aux légumes et aux fruits. Manger moins de calories ne veut pas dire manger moins. Mâcher des fibres, mâcher des vitamines, des minéraux et de l'eau. C'est ce dont sont faits toutes les céréales complètes, légumineuses, les légumes et les fruits. Voilà, il y a encore plus de matières et de vidéos sur mon blog, à nouveau juste au-dessous. Attendez bien la phrase du jour juste dans quelques instants. Et vos commentaires, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas à partager cette vidéo et on se retrouve juste après.